גוט מorgen, אלייד אנליסטים רגועים, יום טוב לכולם. שמחה רבה לכולם. רבי בנימין שוריק, רב פניני, אסתר, ainsi que les frères et ben Masudi. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine télémachta, contactez-nous à kibbutz.net. משנה אלף. ה'ארל' ו'כול התמים' לא יוחלו בתרומה. נשים ועבדה hen יוחלו בתרומה. צו אדakah וקרות שופחה hen ועבדה hen יוחלו, לא יוחלונ. On continue à parler, dans ce chapitre de nouveau, des personnes qui ont le droit de manger à la Trouma, et ensuite ça va nous faire entrer en fait dans le sujet général, quels sont les gens avec qui ont le droit de se marier ou pas de se marier. D'accord, un sujet va, entra on va entraîner l'autre. On commence avec le premier, tout d'abord on va comparer deux cas de figure de Kohanim, de personnes qui sont Cohen et que selon le cas, il y aura une différence entre est-ce que eux ont le droit de manger la trauma et est-ce que leurs femmes et les esclaves ont le droit de manger un cas au contraire de l'autre. On va comparer le Harel et on va comparer le Petzua Daka ou Khrout Shofra. Harel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le Brit Milah et même si c'était par souci de santé, il a eu deux frères. Quand ils étaient petits, ils ont fait le là ils sont morts. Du coup, on ne fait pas le là au troisième. Si c'est un Kohen, la Mishnah m'enseigne. Et un REL, atmeim". Un est tout, comme toute personne aussi qui est impure. Lo L'OYORHLOBITROMA, ils n'ont pas le droit de manger la trauma. Même si c'est un Kohen, il n'a pas le droit de manger la trauma. Le REL est considéré comme une personne impure. C'est déduit par juxtaposition dans le psukim. Ce n'est pas qu'il véhicule une impureté. Mais il a le même statut de ce côté-là. Et voilà. Donc, et vecholat même ou toute personne qui est impure, lui-même, l'oyochlou ils n'ont pas le droit de manger la trauma. D'accord Par contre, l'oyochalbo, c'est dit sur le ça On apprend par les Shaba aussi pour la, pour la trauma. Ne veavden, yochlou par contre, leurs femmes et leurs esclaves, ils ont le droit de manger de la trauma. Soit, on va prendre un cas plus simple. Une personne qui est un cohen qui était impur, le coin d'abord on a dit, lui a le droit de manger, sa femme a le droit de manger, ses esclaves ont le droit de manger la trauma. Lui, maintenant, il est devenu impur ce matin, il a touché un... une souris morte, il est impur. Aujourd'hui, il n'a plus le droit de manger la trauma. Malgré tout, vous comprenez bien que sa femme et ses esclaves, si eux, ils sont purs, il n'y a aucune raison de les empêcher de manger la trauma. Parce que quelqu'un qui est impur, ce n'est pas quelqu'un qui est exclu du droit à la trauma. Il a le droit tout à fait. Il est concrètement un... dans l'incapacité de, le... de manger en état. Mais il n'est pas exclu. Selon le même principe, le Harel aussi n'est pas exclu de ce fait. Lui-même, il ne mange pas la trauma, c'est vrai, parce qu'il a un problème technique. Mais ses esclaves, ou même sa femme, qui sont, c'est bien, c'est eux, ils sont purs, et ils sont pas à règle. et bien, dans ce cas-là, ils ont le droit de manger la trauma, d'accord À l'inverse, là, donc maintenant, on d'après une personne qui a... Lui, il n'a pas le droit, mais ses esclaves et sa femme, ils ont le droit. Là, maintenant, on va prendre un cas contraire. Que lui, il a le droit, mais que sa femme et ses esclaves, n'ont plus le droit. Et la Mishnah m'enseigne, en « P'tua daka, uchirut shofra ». On parle Daka et un coach Shofra, et on va parler plus longuement dans la, pour les, dans la prochaine Mishnah pour définir qui sont-ils. Ce sont des personnes castrées. Il y a plusieurs manières d'être castrées. On, euh, on a eu un problème, il y a eu les testicules qui ont été broyés. ou il y a eu plutôt le membre lui-même, le guide, ce qu'on va parler en langue propre. Le guide, ça veut dire le nerf, le, la partie qui est longue. Le guide qui a été coupé, ça s'appelle Kout Shofra, il était Korvet La Shofra. Chofra, c'est celle qui est chauffée, au moment où on va y uriner. Donc, elle a été correcte, il a, il a coupé, Ou encore, Ptsua, Daka, ce qu'elle a été Potséa. Et Daka, il a été, comment ça va qu'elle a été Dakh, il, il, il a broyé les, les testicules. -dire dans les deux cas de figure, on parle d'une personne, en fait, qui a eu une action dans le membre ou dans les testicules, qui ont fait que maintenant, il ne peut plus avoir d'enfant. Soit, ça peut être parce que d'abord, il s'est fait broyer, soit parce qu'il s'est fait sectionner le, les conduits qui apportaient le, le zera dans les testicules, ou toutes sortes de situations qui font que maintenant qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Dans tous ces, ces cas-là, la méchante enseigne, « Hen ve eux-mêmes et ses esclaves aussi, ils sont en droit de manger. » Tandis qu'une lo leurs femmes n'auront plus le droit de manger. C'est-à-dire, en fait, c'est simple, il faut savoir quelqu'un qui se fait castrer, si c'est fait par euh, une main humaine, d'accord, après il y a plusieurs, on va prendre des cas, je prends les cas extrêmes. C'est quelqu'un qui a voulu se faire castrer, il est parti se faire euh, l'opération pour devenir euh, femme, ou je ne sais pas si on peut devenir femme, mais en tout cas, il s'est fait, il est parti faire une opération pour les enlever. ne peut plus avoir d'enfant, soit couper le membre, soit couper les testicules, soit sectionner. Et bien dans tous ces cas de figure, lui-même, s'il était Cohen, il a le droit de continuer à manger. Mais il a un problème technique, il n'a plus le droit de se marier, il n'a plus le droit de se marier avec une bête israélienne parce qu'il y a marqué, Lo yavo d'aka, ou un khurut shofra, un ou un khurut il a pas le droit de se marier avec kehal Hashem, comme, comme le mamzer, il n'a pas le droit de se marier, lui non plus, il n'a pas le droit de se marier avec un kehal halashem, avec une femme normale. Ok Et euh, c'est un interdit, donc euh, explicite dans la Torah. Il s'avère que si maintenant, il va, dans son en état, il va avoir un rapport avec sa femme, si c'est un Kohen par exemple, ou bien n'importe quelle femme, en fait, c'est le même principe. S'il va avoir un rapport avec sa femme alors qu'il était marié, il était marié pendant 15 ans. Après, il a opéré, il a supprimé les deux, les deux testicules, pas une seule. Et maintenant, donc, il est plus apte à avoir des enfants, même... Alors maintenant, il, veut, il, va, il va continuer à être marié avec sa femme, s'il va avoir un rapport avec elle, sa femme tourne dans son interdit de la Torah. Dès lors, elle devient halala, ou zona. Elle va prendre un statut que maintenant elle va être elle va devenir invalidée face au kohanim. Si lui-même était un Kohen, sa femme, elle est devenue Halala, sa femme, elle ne peut plus manger la trauma. D'accord Par contre, c'est lui-même, il a le droit de manger la trauma, parce que le pauvre, que ça peut faire, il reste Kohen. Mais il n'a pas aimé, mais il ne peut plus, avoir de, de, de rapport avec sa femme, donc s'il va avoir un rapport avec sa femme, il va lui, lui interdire de manger la trauma, parce qu'elle est devenue Halala, comme tout cohen qui a été profané. Maintenant, v'im mais si toutefois, depuis le moment, il a été castré. Il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Donc il n'a pas transgressé d'un... D'un. Il n'a pas transgressé l'interdit d'avoir un rapport avec quelqu'un, Ptsuadaka, qu'une personne qui ait un rapport avec une bâtisseuse, ils n'ont pas fait leur acte. Sa femme qui reste son bien, elle a le droit de continuer à manger la trauma. Regardez dans les mots. lo yedaa, s'il n'a pas eu de rapport, Michene essa de Ptsuadaka ou Khroutchofra, depuis le moment où il est devenu Ptsuadaka ou Khroutchofra, et bien dans ce cas-là, Arehelou, Yohelou, ils auront le droit de consommer la trauma, puisque. Même sa femme, elle aura le droit de manger la tomba, parce que pour le moment, elle, pas eu... elle reste un bien du Kohen, elle lui appartient, et elle n'a pas eu de rapport qui l'a un... invalidé, donc elle pourra continuer à manger la tomba. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakoltou, c'est là.